Ce rôle de médecin de travail m'apporte contrairement à, à une spécialité que j'avais avant justement cette, cette carrière. Euh, où il y a un, un côté technique beaucoup plus cadrant ça m'apporte la liberté justement de d'accompagner un salarié sur un territoire que je maîtrise pas forcément à chaque fois parce que c'est c'est sa connaissance sur son sur son travail justement qui va intervenir comme un comme un élément de de discussion qui va nuancer justement ma décision qui n'est jamais prise d'avance dans dans le l'aptitude, on va dire, le, à pouvoir continuer son, son métier ou pas. Donc on est sur un, un territoire où la, la décision euh, est beaucoup plus glissante qu'on peut l'imaginer face à un, un médecin d'une autre spécialité où on a toujours des, des, des, des critères plus fixes qui vont nous, nous amener vers une solution plus qu'une qu autre. Chacun, euh, chacun vient avec, euh, avec son histoire, son histoire personnelle, son histoire de, de parcours euh, professionnel. Et euh, du coup, euh, une fois de plus, pour revenir sur la, la question des, des décisions à la fin d'une euh, visite médicale, sachant qu'il n'y a pas que des visites médicales, heureusement, heureusement dans le métier de médecin de travail, on ne connaît jamais d'avance justement les, les conclusions vers lesquelles on, on va s'orienter. Donc chaque salarié, d'ailleurs même un même salarié d'une visite médicale à une autre, euh, Peut nous apporter un, un cadre complètement différent. C'est tout à fait le, le défi d'ailleurs euh, et je pense que la, la médecine du travail justement le permet de, de, de rendre, en tout cas d'essayer de rendre acteur le, le salarié de sa propre santé. Sachant d'éléments euh, que le salarié même peut s'approprier et à construire effectivement sa, sa santé et sa santé au travail. Euh, mais les décisions et l'accompagnement se fera toujours avec le salarié. Il faut qu'il se sente une fois de plus acteur de, de cette démarche.